Je me souviens, ma mère m'aimait, et je suis au galère. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, t'es pas pas comme un sauvage. T'amuses pas comme les oiseaux. Elle d'être sage J'ai pas tué, j'ai pas volé Je voulais courir la chance J'ai pas tué, j'ai pas volé Je voulais que chaque jour soit dimanche Je me souviens, ma mère pleurait T'en vas pas chez les filles Fais donc pas toujours ce qui te plaît, dans les prisons il y a des grilles. Un jour les soldats du roi t'emmèneront au galère. Trois par étroits Comme ils ont emmené ton père Tu auras la tête rasée On te mettra des chaînes T'en auras les reins brisés Et moi j'en mourrai de peine Toujours tout Toujours tu rameras quand tu seras aux galères. Toujours, toujours tu rameras. Tu penseras peut-être à ta mère. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Mais j'ai pas cru ma mère. Et je me souviens qu'elle que je rame au galère